Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose de très simple, c'est le montage d'une carte. Donc en fait c'est la toute dernière étape, c'est quand on monte les différents éléments et qu'on finalise la carte. Euh, je voulais vous proposer ça, pourquoi Pour vous montrer quelques astuces. Alors, déjà, pour les personnes qui débutent, sachez qu'il existe ce qu'on appelle des bases de cartes. C'est-à-dire que ce sont des cartes toutes alors, blanches ou de couleurs, euh, notamment vous trouverez beaucoup de blanc, de crème, euh, de légèrement gris, mais souvent ça va être des couleurs euh, claires, et tant mieux. Donc là c'est une blanche toute simple, euh, rectangulaire, avec laquelle il y a une enveloppe euh, en fonction des... des marques, des offres, etc. Toutes n'ont pas euh, justement l'enveloppe fournie. Euh, elles n'ont pas toutes la même qualité, toute euh, la même luminosité, etc. Alors, j'ai déjà découpé euh, le fond que je veux mettre. J'ai fait exprès de laisser une bordure des deux côtés. Voilà. Euh, mais ça c'est vraiment un choix, vous pouvez aller jusqu'au jusqu bord, mais je voulais que ce blanc se, euh, reprenne le motif. Le fond, je l'ai fait avec une pâte de type guesso, euh, mais faites maison. La recette était euh, sur internet avec de la maïzena, de l'eau. Euh, de la colle, de la peinture acrylique et le rendu est assez granuleux c'est pas une pâte très fine mais du coup ça donne vraiment un, un côté très texturé et euh, ce que je cherchais avec cette carte c'était quelque chose d'assez sympa et doux euh, parce que c'est pour euh, bah, quelqu'un que j'aime bien et euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs et, euh, et j'avais envie de lui transmettre de la douceur mais en même temps <rire> c'est mon neveu, il a 15 ans du coup, ben voilà, 15 ans, on n'est plus non plus dans des personnages euh, enfantins et dans des trucs euh, trop gamins. Euh, donc j'ai cherché un truc un peu plus grand. Quoi. Et euh, J'aime quand même bien ce, ce petit hérisson à vélo qui vient euh, apporter la petite nouvelle. Il a été euh, donc euh, tamponné, euh, aquarellé, avec euh, des dégradés qu'on ne voit pas très bien, mais il y a des dégradés. Il y a toujours des bruits quand je tourne mes vidéos. Euh, là la partie euh, argentée c'est découpé donc avec des dies. Euh, cutting dies ou dies c'est non euh, pas meur", meur, comme le traduit AliExpress, ce qui est pas du tout flippant. Coupes... meur, <rire> c'est en fait euh, des matrices de découpe, donc c'est des pièces en métal euh, qui sont légèrement coupantes et qu'on va passer dans une machine pour découper des formes. Donc là ça m'a permis euh, de faire ce cadre euh, argenté. Dans du papier donc cartonné argenté, je l'ai déjà collé euh, sur le tour de l'aquarelle, sur l'aquarelle donc. Et euh, après je réfléchissais à comment disposer mes éléments. Euh, ça c'est une chute de faux cuir d'ailleurs sur lequel j'ai tamponné joyeux anniversaire. Et comme je trouvais que euh, le blanc était un petit peu trop flou du tampon, j'ai repassé avec un stylo blanc. Uh, un stylo gel. Alors celui-là, j'en suis assez contente, j'en ai eu plusieurs uh, qui m'ont déçu parce qu'ils explosaient, ils se bouchaient. Uh, celui-là, c'est uh, Uniball Signo. Donc il ressemble à ça, et je suis assez, uh, assez satisfaite de, de la marque. Mais voilà, si vous en avez un bien, ne vous, vous embêtez pas, prenez celui qui fonctionne bien. Uh, le problème des crayons... Uh équivalent de papier, mais euh, des crayons comme ça, c'est que sur pas mal de matières, ils vont pas fonctionner du tout. Et souvent ils sont trop secs, euh, et là c'est du cuir, c'est assez... Euh, enfin, c'est du simili-cuir. C'est assez euh, embêtant, c'est une matière qui est assez exigeante, qui est assez enquiquinante. Donc j'ai pareil, j'ai fait la découpe et je l'ai collé. Et ensuite j'ai seulement collé et coupé mon, mon cuir, donc on voit qu'il n'est pas, pas découpé joli de l'autre côté, mais on s'en fout ça de l'autre côté. Ensuite je m'étais euh, pas mal pris la tête hier. <rire> je me suis dit, hey, quand je le mets non, ça coupe la roue, c'est pas beau, dimensions machin. Et finalement, euh, au lieu d'une mise en page horizontale, je me suis décidée sur une mise en page verticale parce que je trouvais que ça rendait beaucoup mieux, ça faisait euh, quelque chose de plus équilibré. Euh, ce n'est pas des cartes que je fais euh, souvent avec ce type de fond texturé parce que j'aime bien les trucs très lisses, mais là je voulais quelque chose d'un peu différent euh, pour mon neveu. Alors, le cuir, euh, le cuir là avec le, le carton a mmh. été collé avec de la taquiglou. C'est vraiment une colle que je vous conseille d'avoir. Les glue, elles servent un peu à tout. Elles collent bien et elles deviennent transparentes en séchant. C'est vraiment très pratique. En plus, elles ne coûtent pas cher du tout. Euh, Celle-là, je crois qu'elle vient de chez Action. Ça doit coûter 1€ euro le pot de 100 ml. On a largement de quoi faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a juste le problème que pour les enfants euh, et parfois les personnes adultes pas très adroites. Comme c'est de la colle un peu, euh, un peu liquide, c'est pas toujours facile à manier. En fait, vous allez avoir ici, on dévisse, mais on dévisse pas complètement et ça va permettre de, de faire couler plus ou moins le colle. Il faut y aller délicatement. Quoi. Ensuite, je vais utiliser ça pour coller. Ça, c'est du double face. Alors, au début, souvent, quand on n'a pas l'habitude d'en manier, c'est franchement galère. On n'arrive pas à le prendre, on n'arrive pas à venir euh, décoller, soulever le petit bord mais en fait c'est vraiment un truc qui se prend avec l'habitude et euh, après on y arrive très bien. Là vous voyez je le coupe directement avec les mains donc ça fait gagner un temps fou. Euh, vous n'avez pas besoin d'être bord à bord, ça ça sert à rien. Et vous voyez je regarde à peu près la dimension qu'il me faut. Je découpe, je colle. On n'a pas besoin d'être sur tous les bords et euh, parfaitement au bord. Hein. C'est vraiment pour maintenir le fond en place et c'est tout. Alors là, je vais utiliser une astuce moi qui m'a sauvée, parce que le nombre de cartes que j'ai euh, complètement euh, flinguées en étape finale, vous voyez comme ça a été vite d'enlever. Donc je vais aller jusqu'à un endroit, euh, un quart, un tiers, deux tiers, la moitié, euh, qu'importe. Vous voyez, avec la pratique, on arrive vraiment à attraper que le papier et pas la colle ça je crois que l'astuce elle vient de fleur d'esprit donc là j'avais dit je voulais que les triangles aient la base en bas et euh, les pointes en haut donc je vérifie le sens ça aussi je le rappelle, hein, vérifier le sens parce que voilà, j'ai fait l'erreur euh, de nombreuses fois et je vais placer et en fait là, tant que j'ai pas appuyé tant que j'ai pas appuyé ça bouge donc je peux vraiment prendre tout le temps qu'il me faut et là, c'est grand merci pour tous les dyspraxiques d'avoir cette astuce. Donc, j'aligne bien les hauteurs, les machins, je me place comme je veux, comme ça me plaît. Et une fois que c'est bon, là, j'appuie sur les bords. Et là, effectivement, les endroits où, hop, là, c'était ici, j'avais décollé, ça s'est collé, ça ne bouge plus. Et je fais ça hop il n'y a plus qu'à enlever et en fait on a fini le, le collage mais très facilement donc ça c'est vraiment un truc euh, qui m'a énormément aidé là si je voulais on pour... je pourrais mettre par exemple une mousse alors les mousses euh, souvent vous allez voir qu'elles sont un petit peu chères euh, ça veut dire tout petits carrés de mousse minuscules qui font euh, quelques millimètres je vais... Ai plus. Oh. Alors j'en ai plus des comme ça. Ça. Euh, je sais pas. C'est 1€ euro, euh, les plaques, je sais pas combien il y avait de plaques dedans. En fait, c'est dans les magasins de bricolage. Euh, dans les magasins de bricolage, vous pouvez trouver ça, c'est des mousses. Il y a une épaisseur de quoi, vous venez, 3 mm. Et puis euh, on a ça comme carré et on peut encore les redécouper euh, si c'est trop grand. Et euh, franchement.. Euh, ça vaut le coup de les prendre, parfois de trouver son matériel au magasin de bricolage plutôt que plaisir créatif parce que les tarifs sont pas du tout les mêmes les quantités non plus et parfois même la, la qualité est meilleure donc là je pense que, est-ce que est-ce que je mets l'ensemble le, surélevé ou juste le joyeux anniversaire je vais mettre tout en fait donc, l'utilisation c'est du double face. Hop, on enlève d'un côté. On le fout n'importe où. En... Là, la colle est pas trop puissante, donc on va pas forcément avoir. J'essaye d'en mettre un peu à plusieurs endroits pour pas que ça s'effondre et notamment en passant à la poste. C'est parfois pas très délicat pour certaines cartes un peu avec des montages fragiles. Et un petit au milieu. Ce qu'on peut faire aussi des fois, c'est en mettre deux l'un sur l'autre si on veut un aspect bombé. Genre là, comme il y a un rond, euh, on peut voir un aspect un peu sphère, un peu globe, un peu boule. Euh, et du coup, on met deux au centre. Mais là, c'est pas ce que je veux. Donc, euh... Bon, là, c'est un joyeux Noël. Ça ne fait pas effet... Euh... Euh, <rire> c'est un joyeux anniversaire. Donc ça ne fait pas j'ai effet joyeux Noël. <rire> ça ne fait pas... Euh... Boule à neige, mais avec ce type de forme, j'aurais pas mis un hérisson, mais un. Je sais pas, moi, un bonhomme de neige, euh, un fond un peu givré, euh, et euh, des petits trucs en neige. Voilà, Alors ça c'est voilà, typiquement ce qu'il faut pas faire, mais comme je vous avais dit, heureusement, cette euh, mousse n'arrache pas tout. Oh, bah il y a un triangle qui, qui, a, qui est parti euh, sur euh, ma, ma carte. Bon, je voulais un effet un peu vieillot pour contraster, parce que sinon ça faisait trop euh, parfait et trop mimi. Mais du coup, ça, me, ça ne me dérange pas. Mais sur un autre style, ça aurait pu être gênant. Voilà. Donc quand je suis contente, j'appuie. Hop. On pense à retourner le truc avant de coller la colle dessus. La taquiglo aurait été bien hein, là-dessus aussi. Essayez de faire en sorte quand vous utilisez des mousses 3D, que ça n'aille pas trop trop pile poil au bord, parce que euh, des fois on la voit et c'est pas très joli. Donc c'est un petit peu dommage que ça apparaisse sur les bords. J'en ai une qui est un petit peu mal découpée, mais sinon le reste du paquet est euh... nickel. Puis je vous dis, bah, pour, euh, pour un euro j'en ai eu, je sais plus moi, 5. Un clap comme ça ou où... un truc du genre, donc a vraiment une quantité. Ça. Ça fait des années que je l'ai. Ah, on était quand même déjà passé à l'euro, mais c'est pas des francs. Ça fait quand même un moment. Alors là, je me rappelle que j'ai une mousse en dessous, donc je peux pas le, le mettre n'importe où quand même. Donc, comment je vous le mettre Est-ce que je vous mette un petit peu comme ça, qui surélève Moi j'aime bien comme ça, et que ça surélève un petit peu. Donc, ça vient d'un peu pencher, pencher, ici. Mon blanc, ah il a un peu déteint mon blanc, pas cool. Alors, il va lui falloir un peu de séchage je pense avoir suffisamment mis à sécher et euh, l'ensemble donne ça alors pour finir ensuite votre carte il y a plusieurs choses que vous pouvez faire qui sont pas forcément euh, nécessaires vous pouvez mettre un petit tampon à l'arrière notamment une petite, un petit truc rond mignon ou euh, euh, une petite fleur autocollante ou quelque chose un petit truc à l'arrière mais bon, c'est pas du tout obligatoire je pense que là je ne le ferai pas euh, pour la carte il y a ça, et puis euh, vous pouvez penser à décorer l'enveloppe aussi, à choisir des jolis timbres. Euh, ils sont pas plus chers euh, en bureau de poste. Pour l'adresse vous pouvez écrire d'une autre couleur, euh, des, souvent des couleurs assorties à la carte c'est assez sympa. Euh, et puis à l'arrière euh, mettre un, un tampon, un, euh, un seau. Donc euh, là je vais vous montrer un peu euh, éventuellement ce que ça donne. A tout de suite alors, donc là j'ai rempli la carte, j'ai écrit euh, le, le nom, l'adresse du destinataire, euh, j'ai mis un petit skin tape que j'enlèverai après, je vais vous montrer euh, les sauts euh, un peu, euh, nouvelle génération entre guillemets, parce que ça reprend euh, des méthodes assez ancienne. Alors, on va prendre une bougie. Alors, ce système de, de bougie, je ne suis pas fanère. Je pense qu'il faudrait des plaques plutôt électriques. Mais euh, en attendant, j'ai que ça. Hop Donc, une bougie chauffe-plat. Je vais plutôt déplacer ça pour que ça reste euh, au niveau caméra. Voilà. Et en fait, là, on a la bougie. Là, on a un support à cuillère. Donc, hop, si vous regardez, la cuillère, elle est euh, noire dessus à l'extérieur. Mais dedans, non. La cuillère va chauffer, logique, hein, c'est du métal. Pendant ce temps-là, moi, je vous montre. J'ai choisi un seau. Donc, j'ai plusieurs modèles différents. Hop. Euh, je ne sais pas dans quel sont tourner pour que ce soit bon. Voilà, bon, il y a des petits modèles. Il y a des, parfois des choses extrêmement affichées, C'est vraiment très très joli ce qu'on fait maintenant. C'est impressionnant. Euh, donc là, j'ai choisi... Euh, c'est un motif euh, paysage. Voilà. voilà. Un motif, un paysage euh, de montagne avec euh, de nuit, euh, etc. Euh, c'est euh, un ado qui aime bien la nature, qui fait des trucs dehors. <rire> et du coup, je me dis bah, des couleurs appropriées qui vont bien avec, euh, du noir, du violet et puis du bleu. Donc, je vais prendre un bleu un peu foncé, bah, il pas plus foncé que ça. Donc je vais prendre ces couleurs-là. J'aurais pu mettre du jaune hein, aussi pour la lune et les étoiles. On va pas les mettre dans les petits trous, hein. c'est pas précis à ce point-là. Donc en fait, on a des petits hexagones de cire qu'on va mettre à fondre. Il y a d'autres systèmes, euh, dont certains qui sont vraiment pratiques avec des pistolets qui sont comme des pistolets à colle Mais je n'en ai plus. Une, euh, là, je vais vous montrer deux systèmes de cire. Euh, deux autres systèmes de cire. Celui-ci... Euh, attendez, je vais mettre ça à fondre en hein, profiter, ce sera plus pratique. Celui-ci c'est le système traditionnel. Donc euh, ça c'est des cires que j'ai depuis assez longtemps d'ailleurs. Euh, on passe euh, la bougie. Bon, moi je le faisais briquet parce que ça m'embêtait d'avoir une bougie pour ça. On passe la flamme. Donc on voit qu'ici, elle euh, se craquelle, il y a du noir parce qu'on est proche de la flamme. Euh, et puis ça fond. celui-là, celle-là, c'est des cires qui qui chauffe à assez haut degré parce qu'en fait les cires, en fonction du matériau, elles ne vont pas fondre dans la même température. C'est pour ça que dans les bougies de massage, vous les allez voir euh, surtout des composants de soja, parce que la cire de soja fond assez tôt, je crois à 50-52 degrés à peu près, euh, et quasiment pas de cire d'abeille, euh, généralement il n'y en a pas ou alors il y en aura très peu, parce que la cire d'abeille a un point de fusion extrêmement élevé. On est à plus de 60 degrés et donc on va se retrouver à risquer de brûler les gens. Ce qu'on ne veut pas généralement dans un massage. Et ça c'est euh, un système beaucoup plus moderne où ici on a une euh, mèche qui est à l'intérieur du bloc de cire. Donc on allume la mèche, c'est extrêmement pratique. Euh, on va tourner un petit peu, pour éviter d'avoir un gros paquet dans un coin. On a quand même le, la flamme qui passe à côté donc, des zones... Euh, brûlé euh, avec une couleur donc qui va être à la fois la couleur de départ et la couleur noire brûlée euh, de ça et ici ce que ça permet et qui est très intéressant c'est qu'on va pas du tout avoir ce côté brûlé alors vous vous souvenez je vous avais dit j'ai toujours un cure-dent euh, à portée de main pour faire des petites choses là par exemple je peux euh, tester déjà aussi si c'est euh suffisamment fondu, donc là on y est presque, c'est pas encore tout à fait fondu et euh, si je voulais, je pourrais mélanger pour avoir une nouvelle couleur complètement ou euh, mélanger euh, partiellement euh, deux couleurs, genre un peu le, le violet et le noir ici pour avoir vraiment cet aspect nuit, mais garder le, les, les effets clairs du, du bleu donc là on va avoir. c'est bon ça va être fondu en cure-dents. Alors ça aussi, euh, si vous voulez un résultat top, ce que vous pouvez mettre, c'est mettre la partie métallique au congélateur. Dans les anciennes versions, parce que hein, j'en faisais comme j'avais, oh euh, mon dieu, il y a 30 ans, <rire> il y a 30 ans, il fallait souvent les mettre au congélateur parce qu'on avait des problèmes d'adhérence euh, avec les anciennes cires qui étaient beaucoup plus proches des cires traditionnelles et qui étaient assez chiantes d'ailleurs. Hop Donc là, moi je vais souffler. Parce que j'en ferai pas une deuxième. On pose la cire, on la fait couler au niveau de la jonction. Je pose ça, je le repousse pour pas l'avoir dans les pattes. Je vérifie le sens de mon motif. Je pose, j'appuie légèrement. Alors, ça avec les anciens modèles, on ne pouvait pas laisser en place parce qu'en fait, ça faisait chauffer le métal, ce qui créait une espèce de pas fusion. Parce qu'on n'arrive pas au point de fusion du métal, mais on, a, on avait un problème de démoulage si on restait trop longtemps. Avec ces modèles-là, vous verrez parfois les personnes dans les démonstrations le lâchent carrément et le laissent poser. Euh, ça refroidit complètement différemment. Et j'ai une impression euh, nickel. C'est vraiment très impressionnant le, le détail qu'on obtient. Alors j'ai toujours pas de webcam à zoom automatique donc je fais ce que je peux pour vous montrer les détails. Et ce que je vais faire, c'est passer ces stylos là. Donc c'est un. Ce sont des stylos un peu euh, métalliques, stylos feutre métallique. Il y a un doré en argenté. Euh, j'ai mis de l'argenté dans la carte. Je vais repartir peut-être là-dessus pour la montagne, faire ressortir les volumes. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis parce que comme c'est en volume, si on y va délicatement, en fait naturellement ça va suivre. Ça va suivre les. Le volume. Euh, ça va suivre l'épaisseur. Ça va pas aller dans les creux. Donc au final vous voyez, je ne suis, suis pas très lente, précise, soigneuse ou je sais pas quoi, parce que ça, ça se fait très bien. Hop. et je vais mettre du doré pour faire la lune alors là faut que j'aille un petit peu plus doucement parce qu'on a moins de volume donc j'arrête tout le temps dans les trous et quelques étoiles peut-être pas toutes il y a des petites euh, des petites étoiles avec des traits derrière alors ça pas des étoiles c'est des points que c'est des étoiles donc, on pense que c'est des étoiles filantes. Ça fait paysage de montagne, étoiles filantes. Voilà, je vous montre et je vous laisse ensuite. Voilà, et ben bah, un, un, un timbre et c'est prêt à partir. Bonne journée, au revoir!